Dans les épisodes précédents. Je suis Yavala, prophétesse des Black Blood. Le temps de votre asservissement touche à sa fin. Cet humain est mort. <rire> Talon t'a transmis un élixir de mort dormante quand elle t'a embrassé. Tu devrais rester caché ici, le temps de retrouver tes forces. Tu dois aller à Edisford. lever une armée. Le chemin qui mène à ce paradis est caché dans cet avant-poste. Une king. C'est notre chance d'être libre. Elle est ici. Arrêtez, lâchez-moi Gareth Spears est toujours en vie. Oui. Vous devez trouver cet homme. Oui, grande prêtresse. Alors hmm J'ai l'impression que tu l'aimes bien, cette Black Blood. Fren Comment peut-on ne pas l'apprécier Elle a toutes tes qualités. Courageuse, belle, elle a du caractère. Et elle est aussi intelligente. Eh Je ne dis pas que tu n'es pas intelligente, au contraire. Mais dans le genre des brouillardes, elle est plutôt... mon genre d'intelligence Ne vous dérangez pas. Inutile d'être aussi formel. Je vous en prie, continuez de célébrer votre liberté retrouvée. <rire> Parlez, Dieu, que je suis heureuse de vous voir, Janzo, une pinte de ta meilleure bière. Oui, Majesté. Ah, la vie n'est-elle pas merveilleuse Elle est plus belle, c'est sûr, mais elle est loin d'être merveilleuse. Voyons, ne te montre pas aussi négatif. Tu as de quoi être fier. Être fière de quoi Si l'on en croit la prêtresse, sans vous deux, elle n'aurait jamais été capable d'apporter cette paix à notre peuple. Gwen, est-ce que ça va Oui. Pourquoi Euh, je sais pas. J'ai l'impression que t'es pas toi-même. Votre Majesté, mm -hmm. est-ce qu'à tout hasard, vous auriez bu ou, je ne sais pas, peut-être consommé des herbes <rire> Bien sûr que non. Pourquoi dis-tu cela mm -hmm. Vous semblez quelque peu... Disons euphorique. Tu dis vrai, je suis dans un état second. Je suis enivrée de l'élixir de vie. <rire> Regarde les formidables amis que j'ai la chance d'avoir. Euh, Talon, est-ce que nous pourrions parler seul à seul Bien sûr. Pardon. Tu es sûre que tout va bien oui, tout va pour le mieux, je t'assure. Je me disais que, maintenant que la paix est instaurée, Garrett pourrait sortir au grand jour. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Les Black Fist le voient toujours comme une menace. Ils voudront sa mort. Hmm. Alors j'aimerais lui rendre visite. Où est-il Quelque part en lieu sûr Talon. Tu ne me fais pas confiance Si, bien sûr. Alors dis-moi, où est Gareth Spears Alors dis-moi, où est Gareth Spears Si tu vas le voir, fais bien attention à ne pas être suivi. Cela va de soi. Où est-il Cela va de soi. Où est-il Dans les souterrains. Là où la maîtresse avait sa ferme à Calypsum. Tu vois où ça se trouve Absolument. Je vois parfaitement bien. de vous voir sain et sauf. Toi de même, mon neveu. Merci, Tante Gertie. Mais j'ai une triste nouvelle. Quelle triste nouvelle J'ai le regret de t'annoncer que ta sœur nous a quittés. Elle est morte héroïquement dans mes bras, poignardée pendant la bataille. Tenez-moi ça. Je t'ai rapporté sa pipe. Pour que tu gardes un souvenir d'elle. Toutes mes condoléances, neveu. Tu peux la garder, je ne fume pas. Euh. Tobin, racontez-moi tout ce qui s'est passé à l'avant-poste depuis que je suis parti. Ce serait trop long, mais sache que des Black Bloods sont emparés de l'avant-poste et de Rosamund. Mon Dieu Je suis venu rassembler mon armée. Ça risque d'être difficile. Le premier ordre a décimé la plupart de vos hommes. Votre armée est quasiment réduite à néant. Combien d'hommes nous reste-t-il Peut-être une centaine. Tu étais censé la reconstruire. J'ai bien essayé. J'ai recruté les quelques femmes prêtes à se battre. Hormis elle, il ne reste que des enfants et des vieillards. Ça veut dire qu'on pourra pas sauver tout le monde Oh, toi, ferme-la. Quand tu parles, parfois on croirait vraiment entendre en ta sœur. Et si tu allais te remplir l'estomac par là-bas Ouais. Dites-leur que je suis avec vous. Hum, je mangerais bien un petit quelque chose. quest ce que tu manigances Rien, voyons. En apprenant votre retour, elle m'a supplié de vous voir. C'est vrai. Je l'ai suppliée. Qu'en est-il du seigneur Hellman, Ton époux Il est mort. C'était un vieil homme. Voyez-vous, elle a hérité de l'intégralité de sa fortune et de ses terres. Ah, et elle est prête à se remarier. Effectivement. Je suis fiancée, Gertroucha. Tu as apparemment échoué dans ta quête visant à épouser la reine j'ai seulement été retardé. Aujourd'hui, je reprends place dans ta vie. Je te connais depuis que nous sommes enfants. Je sais que tu changeras d'avis. Tu te souviens de ces baisers Réfléchi. Euh, quoi Mère souhaite que les humains et les Black Blood puissent vivre en paix. Ce qui hmm. veut dire que les deux espèces vont interagir beaucoup plus. Oui. Et donc, je me demandais si ça pouvait poser des problèmes d'ordre biologique, chimique ou épidémiologique. Je ne suis pas sûr de te suivre. Je veux dire, les humains et les Black Blood n'ont jamais cohabité jusque-là. Enfin, pas que je sache. Imagine qu'ils se produisent une réaction physiologique au contact l'un de l'autre. Je fréquente Talon depuis un petit moment déjà, je n'ai aucune réaction Et puis, nos deux espèces sont quasiment identiques Ah non, nos oreilles sont différentes Et aussi votre sang Et bien sûr, ceux qui possèdent des Kinji. Mais bon, personne n'est comme eux de toute façon Enfin, bref, il n'y a que ça qui change C'est vrai ça Et pour ce qui est de l'intérieur, est-ce que c'est pareil Est-ce qu'on a les mêmes organes Quasiment les mêmes on a le même cerveau, le même cœur, idem pour le foie, les reins, l'estomac, les intestins. Et nos organes reproducteurs, alors C'est les mêmes Oui. Euh, euh, je, je, je, je crois. Je, je me pose une question. D'un point de vue purement scientifique, bien sûr. Que se passerait-il si euh, un, un homme humain et une femme black blood... Je ne sais pas. Enfin, je... Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne connais pas la réponse à cette question d'un point de vue scientifique. Oh, D'accord. Un jour, j'ai embrassé Talon. C'est une blague note. C'est pas aller plus loin. Mais il n'y a pas eu d'effet négatif. En fait, ça m'étonnerait qu'elle m'ait embrassée avec l'intention d'aller plus loin. Je vais arrêter de parler maintenant. T'es chou quand t'es stressé. Stressé Je suis pas... Je, moi, stressé Je suis pas stressé. T'es stressé, toi mm -hmm. Pourquoi je serais stressé oh, ah. Oui, ils sont vides. Puis-je vous parler un instant Entre. Oh. J'ai réfléchi. Voilà qui est Vous nous êtes revenus pour lever une armée pour sauver Rosamund. Mais la vôtre a malheureusement périclité. Et c'est là que cela devient intéressant. Falissa dispose, elle, d'une grande armée intacte et à portée de l'avant-poste. Combien d'hommes 2000 mille, au Je devine ce qu'elle souhaite en échange du prêt de son armée. <rire> vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas vous la prêter. Elle va vouloir que la vôtre et la sienne fusionnent. Comme le veut la coutume lorsque... deux nobles se marient. Tu veux que j'épouse Falista C'est toi qui m'as poussé à épouser la reine Oui, c'est vrai, je le reconnais. Mais je ne vois pas comment ce serait réalisable. Nous devons opter pour la solution qui a le plus de chances d'aboutir. Pour moi, ça n'a rien à voir avec un mariage arrangé. J'aime Rosamund je ne peux pas faire ça. Ce n'est quand même pas la mer à boire. Il n'y a pas si longtemps, Falista était l'amour de votre vie. C'était ce que je croyais quand on était enfant. C'est Rosamund l'amour de ma vie. Gwen est très étrange en ce moment. Tu devrais me laisser lui parler. Il y a des choses qu'elle dirait à personne d'autre. Non. non. Tu te ferais tuer par les Black Blackfists. Pourquoi Si là-haut tout est aussi paisible que tu le dis. Hum ils t'ont exécuté pour avoir égorgé l'un des leurs. S'ils te voient vivant, cette fois ils finiront le travail. Qu'ils essaient. Tu sais que j'ai raison. Même si tu arrivais à éviter les Blackfists, leur loup te mettrait en pièces. Et puis. Moi je te préfère vivant. Et depuis quand oh, depuis que je sais comme tu embrasses bien. Yavala souhaite rencontrer ton ami humain. Comment sait elle que je suis en vie Rien n'échappe à Yavala. Rends-toi gentiment et tout se passera bien. Qu'est-ce qu'elle veut à Gareth Lui souhaiter la bienvenue au sein des Unis. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. Et toi Moi non plus. Alors tu peux toujours courir. Nous avons pour ordre de te ramener vivant ou mort, peu importe. Raison de plus pour ne pas te suivre. permets moi de te dire que c'est toi qui devrais partir gentiment. Ça nous éviterait de devoir égorger ces deux-là. <rire> J'ai dit quelque chose de drôle Vous choisissez très mal vos otages. Ce sont les deux seuls d'entre nous qui ne sont pas des Black Fists. Et quelle différence ça fait La différence, c'est qu'on n'accorde pas plus de valeur à leur vie qu'on en accorde à la vôtre. Oh oh ah oh Dis-moi, comment ont-ils su que j'étais en vie En danger! Mmh. Et dire qu'avant tu l'aimais! Que se passe-t-il? De qui parles-tu? Tu as envoyé des black blood, tu es Garrett. Quoi? Jamais je ne ferais ça! Il n'y avait que Janzo et toi qui saviez où il était et je sais que lui n'a rien dit. Moi non plus, je n'ai rien dit. Pourquoi tu as tant insisté pour que je te dise où il était caché? Je voulais tout simplement le voir un peu, le remercier, peut-être lui apporter à manger. Jamais je ne lui ferai le moindre tort. Comment ils ont su où il était alors? Je ne sais pas. Un garde nous a peut-être entendu parler. Ça ne va pas Ce n'est qu'une migraine. Alte! De quel droit oses-tu venir me voir pour m'accuser d'avoir révélé le lieu où se cachait Gareth L'homme que j'ai tant aimé toute ma vie durant. De quel droit oses-tu venir me voir pour m'accuser d'avoir révélé le lieu où se cachait Gareth L'homme que j'ai tant aimé toute ma vie durant. Hors de ma vue. Hors de ma vue. Qu'est-ce qui t'arrive d'un seul coup Hors de ma vue Qu'est-ce qu que tu fais ici? J'essaie de te remémorer le bon vieux temps. Tu te souviens, je venais en cachette lorsqu'on était adolescents. <rire> je devais payer le garde en or pour qu'il garde son silence. J'ai vécu tellement de grands moments de ma vie dans cette chambre. De nos vies à tous les deux. Comme la dernière fois que tu es venue. Et que tu m'as annoncé ton mariage avec le vieux Rellman. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Mon père m'avait promise au seigneur Rellman. Tu aurais dû désobéir. Je n'étais qu'une adolescente. Qui plus est une femme. Je ne pouvais pas partir en quête de fortune et de gloire. Désobéir à mon père ne m'était pas envisageable. Ton père ne s'est jamais soucié de ton bonheur. Seulement de la fortune de Rellman. Tu as sans doute raison. Mais aujourd'hui, tous deux sont dans la tombe et j'ai hérité de toutes leurs richesses. Je suis une vraie Valista. J'ignorais pour ton père. Je les haïssais tous les deux. Tu es le seul et unique homme pour qui j'ai réellement compté. Je suis navré. Arrête de me dire que tu es navré. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui nous appartient à tous les deux, nous pourrions le partager. Je n'ai besoin de rien. Si j'en crois ce que j'entends, aujourd'hui tu as besoin de mon armée. Peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais accepté. Mais là, je ne peux pas. Je suis fiancée à une autre femme. À la reine Rosamund. Je ne crois pas que tu aimes cette femme. Il n'y a que la couronne qui t'intéresse. Au début, oui, c'était le cas. Mais maintenant, c'est sincère. S'il te plaît. Sache que tu prends la mauvaise décision. Toc, on m'a dit que tu voulais me voir. Laissez-nous. Que puis-je faire pour ma reine Oh, Samy. Nous sommes amis d'enfance. Et tu m'as sauvé la vie au combat. Inutile d'être si formel. Je t'en prie, assieds-toi. Mange. Oh... Si mes souvenirs sont bons. Tu m'as un jour avoué être amoureux de moi Oui, quand on était petit. Okay. Étant donné que tu es mon plus vieil ami, j'aimerais t'offrir un présent. Je suis heureuse que tu aies rejoint les Unis. Et moi donc Maintenant, va et répand mon présent autour de toi. sculptés sur cette boîte sont vraiment fascinants. Tu disposes là d'un incroyable panel d'instruments Merci. Je les ai presque tous fabriqués. Tu dois donc être très doué de tes doigts. Mmh. Oui. Je ne dirais sans doute pas le contraire. Je crois que nous devrions mener cette expérience scientifique dont nous avons parlé. Mmh. De quelle expérience s'agit-il Tu sais, celle dont on a parlé tout à l'heure on se demandait ce qui se passerait si un humain et une Black Blood, tu sais. faisaient. Oh. Ce serait purement dans l'intérêt de la science. Mm -hmm. Bien entendu. Ça n'irait pas plus loin, ça s'arrêterait là. Oh, nous ne ferions que qu approfondir notre connaissance de nos espèces. Exactement. <rire> hum. Très intéressant. J'adore la science. Tu désires t'entretenir avec moi Oui. Gertrucha, pourrais-tu nous laisser seuls euh, Elle est au courant de ma proposition. Elle peut rester. Ta proposition Oui. J'ai besoin d'une armée. Et il semble que la tienne soit prête au combat. C'est pourquoi j'aimerais te proposer un paiement, en contrepartie de l'emploi de tes hommes. Vraiment, un paiement Oui. C'est ce que notre relation est devenue à tes yeux Une transaction Tu ne comprends pas, je suis plus riche que toi. Ton argent ne m'intéresse pas, le moins du monde, tout ce qui m'intéresse, c'est toi même si nous nous retrouvions tous les deux sans le sou, je continuerai de t'aimer de tout mon être. Je t'aime depuis notre plus tendre enfance. Je suis navré. C'est moi qui suis navré. Parce que la seule façon dont tu obtiendras mon armée, c'est par le mariage. Mais alors, je ne t'épouserai que pour ton armée Et non… Et non, par amour. Je le sais. Et cela te convient L'amour grandit avec le temps. Et tu seras avec moi, pas avec Rosamund. Je suis convaincue que les sentiments que tu éprouvais pour moi finiront par revenir. Je suis navré, mais je doute fort que cela se produise. J'aime Rosamund. Si les sentiments pour ta reine sont aussi forts que tu le dis et si tu souhaites réellement la sauver, le seul moyen pour toi d'y parvenir est de renoncer à elle. Hmm. Quelle drôle d'ironie. Comment ça Je vous vois encore en train d'user exactement du même stratagème pour gagner la main de Rosamund. Ça n'a pas pris avec elle. Mais qu'en sera-t-il avec vous pas si je mérite encore ce respect. Bien sûr que si, vous allez devenir roi. Ça me semble plutôt compromis. Pourquoi Parce qu'à moins que je lève une armée pour sauver Rosamund, les Blackfist risquent de la tuer. Et pour y arriver sans attendre, je dois épouser Falista. Vous avez l'air dans une impasse. Ça ne te le fait pas dire. En épousant Falista, vous sauvez la reine. C'est ce qui semble le plus important. Tu as raison. La survie de Rosamund prime sur mon bonheur. Tu veux que je te dise Tu as plus de suite dans les idées qu'on veut bien le croire. Et oh. qu'est-ce que ça veut dire Rosamund va me haïr, mais au moins elle sera sauve. C'est moi qui ai dit ça Bonjour Talon. Qu'est-ce que vous voulez encore Oh, très cher, Je croyais que nous avions dépassé cette animosité. J'ai affaire. Tu te prépares à combattre Il vaut mieux se tenir prêt, Talon, il est temps que je te transmette quelques paroles de sagesse. Encore des mensonges sur mon père Non. La vérité. La vérité absolue. Par les dieux. Tu vas adorer, faire partie des unis. Les unis Donne-moi tes mains. Non. Talon. Le pouvoir de votre king n'est pas celui que vous prétendez. Non. Ce n'est pas celui-là. Tu ne comprends pas Une kinj n'a aucun effet sur quelqu'un qui en a déjà une. <tousse> <tousse> <tousse> Vrai que ta kinge n'a aucun effet sur Talon. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt L'occasion ne s'est pas présentée. Pourquoi, prêtresse Quel est le pouvoir de votre kinge Faut-il réellement que je me répète Celui de nous conduire au paradis. Alors pourquoi sommes-nous encore là Tu avais raison. J'ai un aveu à te faire. Je me suis trompée. À quel sujet Le paradis que nous convoitons n'est pas un autre royaume. Il se trouve ici. Nous l'avons tous en nous-mêmes. Je ne comprends pas. C'est normal. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, tu comprendras tout. Sois patient. Tu as rempli ton rôle. Désormais, tu n'as plus qu'à me regarder avec émerveillement répandre la paix autour de moi. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Zed Totalement, prêtresse. Janzo. Rien du tout On ne faisait rien du tout dans la cave La kinche de Yavala se reproduit. Nous reproduire Non Non, ce n'était pas notre but, certainement pas. C'était seulement une expérience. Je comprends pas, de quoi tu parles Toi, de quoi tu parles La kinch de Yavala n'a pas le pouvoir qu'elle prétend. Enfin, peut-être que si, mais ce qui est certain, c'est qu'elle se reproduit. Comment le sais-tu Je l'ai vue se diviser en deux sous mes yeux. Yavala a voulu me transmettre l'une des deux parties, mais la mienne l'a bloquée. seulement vous transmettre de la connaissance. Comment ça Explique-toi. Bienvenue au sein des Unis. de voir Sami empoigner une Black Blood. Il était en sueur et tout pâle, comme s'il était malade. Et je te le jure, Janzo, je te le jure, il avait une… Une kinj. Non, deux Et il en a transmis une à… Comment tu sais ça, Donc Yavala n'est pas la seule. D'autres peuvent aussi les transmettre. Je suis perdu, la, la kinj de Yavala n'ouvre pas un portail vers un paradis. Je ne sais pas trop quel est son pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle le répand autour d'elle. On doit empêcher que Gwen soit contaminée. Il est peut-être déjà trop tard. Elle m'a demandé où tu étais et c'est juste après que les Blackfists sont venus. Non, non, jamais elle ne me dénoncerait. Et si elle n'avait pas le choix Comment ça Si Yavala répand toutes ces Kinji autour d'elle, il doit bien y avoir une raison. Elle cherche à construire quelque chose. D'accord, mais quoi Une sorte de ruche qui unirait les esprits de toutes les personnes infectées. C'est vraiment possible Oh oui, il en existe de nombreux exemples dans la nature. Euh, les les mouches piques et les fourmis Wadjou. Ça permettrait à Yavala de contrôler toute personne ayant l'une de ses Kinji. Qu'est-ce que ça veut dire, alors Qu'elle est capable de voir tout ce qu'elle voit et d'entendre tout ce qu'elles entendent J'en sais rien. C'est possible. Très bien. Si tout ça est vrai, on ne peut faire confiance à personne en dehors de cette pièce tant qu'on n'est pas sûr qu'ils n'ont pas été infectés par l'une de ces créatures. Autrement dit, on ne peut peut-être plus compter sur personne d'autre que nous trois. Si, je sais sur qui on peut compter. Le mariage est une promesse que se font deux êtres qui s'aiment, deux êtres qui se font confiance, deux êtres… Mon père, pourrions-nous avoir la version écourtée J'ai beaucoup à faire. Si tel est votre souhait, Seigneur de Gisford, nous sommes ici rassemblés, sous l'œil des dieux, pour unir cet homme et cette femme dans le mariage. Dame Rellman, promettez-vous devant les dieux que rien ni quiconque ne saurait mettre un terme à cette union, si ce n'est la mort Oui, je le promets. Et vous, Seigneur Degisford, promettez-vous devant les dieux que rien ni quiconque ne saurait mettre un terme à cette union, si ce n'est la mort Je le promets. Oh. Oh. Je vous déclare donc mari et femme. Bon, maintenant, tu peux avoir ton cadeau de mariage. Notre armée n'attend plus que tes ordres, mon cher époux. Alors pars sauver ta reine. Notre reine. Oui, peu importe. Pars la sauver et reviens-moi. Et n'oublie pas les vœux que tu as formulés devant les dieux et tous nos témoins. Dans l'avant-poste. Oui. Elle nous a tous menti. Yavala est notre prêtresse. Seule la vérité sort de sa bouche. Pourquoi ne sommes-nous pas au paradis alors Elle m'a confié que sa Kinj répandait la paix. Oui, telle une maladie. Ce que tu dis là n'est qu'une hérésie. Yavala est une sainte, c'est la paix incarnée. C'est elle qui nous a maintenus soudés quand on dépérissait sur le plateau des cendres. Lâche-le tout de suite. Redis-moi pourquoi on lui fait confiance Parce qu'il a une Kinj. Elle ne peut donc pas l'infecter. Mais de toute évidence, elle l'a endoctrinée. Contente-toi de lui expliquer. Oh, mais je t'en prie, vas-y, explique-moi. Très bien. Tu sais comment fonctionne une ruche de mouche-pique? Quel rapport avec Yavala Les esprits de toutes les mouches-piques sont reliés à celui de leur reine. C'est comme s'ils formaient ensemble une gigantesque cervelle. Et donc Je soupçonne Yavala d'être une reine mouche-pique. Et comment elle s'y prendrait Une kinch se divise en deux et est transmise à une tierce personne chez qui elle se divise à son tour, et ainsi de suite. Cette exponentielle. Quelle finalité cela pourrait bien avoir Je me suis posé la question, et j'en suis venu à la conclusion que... Yavala cherche à prendre le contrôle de nous tous. <rire> vous, les humains, vous avez de l'imagination. Je ne suis pas humaine. Je désapprouve particulièrement ton manque de respect pour notre prêtresse, Talon. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'attend. Non, non, non, non, non. Toi, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu fais tu es mort, Gareth. On dirait que tu as vu un fantôme. Je l'ai vu mourir de mes propres yeux, son cœur s'est arrêté. Je peux te l'assurer, Gareth Spears est bel et bien vivant. Maintenant, tu vas t'asseoir gentiment et tu vas nous écouter. Mère vous vouliez me voir... Oh, Vren, ma très chère enfant, approche. Je souhaitais te témoigner toute ma fierté. Tu m'as donné la clé du paradis. Oui, Mais comme vous étiez prête à me laisser mourir dans les souterrains, j'estime que vous me devez des excuses. Tu as raison. Je te dois des excuses. Approche encore. Les excuses, ça ne vous ressemble pas. Pourquoi êtes-vous si différente Je ne te comprends pas. Ma fille, sert ta mère dans tes bras. Ah oui Ça aussi, ce n'est pas votre genre. Quel pouvoir a votre kinge Je te l'ai déjà dit, elle a le pouvoir d'unir notre peuple et de tous nous conduire au paradis. Montrez-moi. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait et comment avez-vous eu une deuxième Kinj Mère, qu'est-ce qui se passe Je te transmets le pouvoir, ma chérie. Quel pouvoir J'en veux pas Mère, lâchez-moi Lâchez-moi Non Janzo Vren Janzo Vren C'est horrible Qu'est-ce qui se passe Ma mère a voulu me transmettre la sa kinji. Elle essaie peut de lui transmettre la kinji. Janzo, éloigne-toi d'elle. Non, mais ça va pas. Je t'en prie, Talon. Si sa mère lui avait transmis sa kinji, elle m'aurait déjà infectée. T'es au courant es de ça Laisse-la passer. Dis-moi. Mère en possède deux. Elle a deux kinji et elle a essayé de m'en transmettre une. Quoi Yavala Qu'est-ce que tu fais là Il est au service de mère. Il a peut-être l'une de ses kinji en Je suis certaine lui. que non. Qu'est-ce que t'en sais Il est immunisé. Tout comme moi. Alors c'est vrai que Yavala répand ses Kinji autour d'elle Oui. Alors elle, tu la crois, mais pas non Pourquoi c'est Kinji seraient néfastes Il est possible qu'elle rende les gens heureux ou pacifiques. Elle a voulu me la transmettre de force. Tu trouves que ça ressemble à une démarche pacifique Sammy a fait de même avec la Black Blood à qui il a transmis la sienne. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que c'est encore une armée approche. Qui est-ce C'est Tobin. Mon fiancé est revenu me porter secours. Vous n'avez nul besoin d'être secouru. Je le sais. Allez le voir. Offrez-lui votre présent. revenu. Mon héros, euh, tu peux baisser les armes car Yavala et moi-même sommes en paix. C'est vrai. Mais me voilà rassuré que tu es ton armée. Bientôt, avec celle de Yavala, vous pourrez reconquérir la capitale et éradiquer les Trois. Mon amour, nous pourrons enfin nous marier et mener la vie dont nous rêvons. Salon, Je dois l'empêcher de le contaminer. Arrête, il est trop tard maintenant. Tu n'as pas le choix. Tout ce que tu vas y gagner, c'est de nous mettre tous les quatre en danger.